Vous n'avez peut-être pas l'habitude de pratiquer la théologie, peut-être pas vraiment non plus de lire la Bible, je me proposerai de vous en donner des clés de lecture et de vous permettre de faire cette expérience un petit peu particulière, originale, mais tout à fait intéressante et féconde, de voir comment la Bible peut se révéler un miroir pour nous. La théologie, nous le verrons, nous permettra de faire un pas de côté par rapport à notre quotidien, à nos expériences de vie personnelle, professionnelle ou sociales pour nous permettre de prendre du recul et envisager cette question du risque et de la confiance d'une manière renouvelée.